Donc pour créer des styles automatiques, là nous allons sélectionner le nom qui fait partie de l'entête, nous le mettons par exemple en gras centré avec un arrière plan vert, puis nous cliquons sur cette, ce bouton style et formatage que nous pouvons aussi avoir avec le raccourci F11. Ici, il y a un petit plus pour créer un nouveau style, et nous lui donnons un titre. Alors, si je sélectionne le prénom à la ville, en double-cliquant sur « En tête », cela s'applique automatiquement. Nous pouvons faire de même, donc ici, nous allons mettre juste « En centré ». Et nous allons appeler ce style standard. Alors, il s'applique partout où on va double-cliquer. Là, en l'occurrence, il était déjà partout.